Réussir à partir de rien. Toucher Souviens-toi de moi comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Yeah, yeah. Girl, a... yeah, I don't really care about your body type. Like you. your mind. I need a one for you, one for you